Alors récemment sur Twitter a été créé le hashtag makeup for Boy Challenge par la France. Alors ce genre de hashtag n'est absolument pas nouveau car nous avons déjà eu de la part des états unis le Boys in Makeup qui consiste en gros à poster une photo de toi si tu es ou t'identifies comme étant un garçon. Mais la première différence entre ces deux hashtags réside déjà dans le nom. La sphère française considère cela comme un challenge alors que la sphère américaine considère ça plus comme étant une ouverture pour montrer que le maquillage n'a pas de genre. Et la deuxième différence c'est que sous le hashtag makeup 4 Challenge, c'était un festival d'insultes homophobes alors que les publications sous le hashtag de boys in makeup étaient beaucoup plus saines. Je vais donc vous parler de l'épineux sujet des hommes et du maquillage car absolument personne n'en parle sur l'internet francophone. Je vais donc citer les différentes inquiétudes et problèmes que j'ai pu identifier et vous apporter des solutions pour abolir ce problème qui est waouh le maquillage c'est pas très pour les hommes quand même, sinon ils vont... ils vont... ils vont perdre leur virilité. Parce que c'est bien connu que quand tu te maquilles, tu ne te maquilles pas avec tes mains, tu n'utilises pas tes mains, tu utilises ton appareil génital. Et bien sûr, tout le monde sait que l'utilisation de pigments colorés sur le visage fait que ta sexualité en est absolument troublée. Si vous êtes victime d'influence de codes sociaux très stéréotypés, parce que vous êtes victime de conditionnements nocifs, là où vous êtes coupable, c'est quand vous ne voulez pas les remettre en question et surtout dans l'agressivité. Et ce n'est pas une question d'ouverture d'esprit, ça devrait être la normalité de laisser tout le monde disposer de sa propre image. D'après moi, c'est plus... Une question d'autodiscipline. Et la confrontation d'idées n'est pas un duel où il y a un vainqueur et un perdant. Ce n'est pas grave de se tromper tout comme ce n'est pas impossible que deux personnes aient raison. Et il faut que vous compreniez que moi aussi je ne suis pas née dans une société utopique où tout était rose et où il y avait zéro problème et qu'un jour j'ai décidé de quitter comme ça et d'embarquer sur mon nuage magique un beau jour pour je sais pas avoir envie de rééduquer la terre entière. Non les gars je suis née dans la même société que vous et j'ai aussi mis très longtemps à me déconstruire de toutes ces fameuses normes j'ai dû beaucoup m'informer pour accéder aux idées que je conçois et défends aujourd'hui. Et n'oubliez aussi jamais une chose donnée, toujours la parole aux premiers concernés. J'aurais par exemple aimé envoyer des mails à des hommes qui se maquillent pour les questionner, mais malheureusement j'en connais absolument aucun dans la sphère francophone qui soit disponible. Je vais donc partager avec vous ce que j'ai pu constater en suivant des mecs qui se maquillent durant cette dernière année. Sur ce, voici les différentes inquiétudes que j'ai pu identifier sur ce hashtag. Numéro 1 Des hommes qui se maquillent... C'est pas quelque chose de normal. Je vais donc vous poser la question suivante Qu'est-ce que la normalité Je ne sais pas pour vous, mais j'ai vraiment essayé de manière très sérieuse, mais je n'ai pas du tout réussi à identifier objectivement ce qui était normal. Je savais que les choses qui me paraissaient normales ne l'étaient pas forcément pour d'autres. Pour donner un exemple, le fait de soulever 200 kg d'altère peut paraître normal pour une personne et moins normal pour d'autres. Nous sommes donc sur un principe d'habitude. Vous n'êtes tout simplement pas habitué à avoir des hommes se maquiller. Ce qui n'est pas normal, c'est de tirer avec une arme à feu sur une personne qui n'a rien fait ou bien euh, d'assassiner en direct, en vidéo, un animal innocent et de mettre ça sur Facebook. La deuxième inquiétude que j'ai pu identifier c'est si mon fils se maquillait, eh ben, je le battrais, je le renierai et parce qu'il va se transformer en pédale et blablabla. Bla bla. Oui, j'ai vraiment lu des horreurs du genre. Une fois de plus, on est sur de la belle déshumanisation de personnes pour leur choix de vie, comme on les aime comme d'habitude et on les met bien dans des cases. Donc l'inquiétude, c'est que si les hommes se maquillent, bah, ils vont peut-être perdre leur virilité ou devenir homosexuels. Oh, je dois vraiment expliquer pourquoi quoi C'est un raisonnement débile Oui les gens font des débats sur la sexualité de chacun à cause de pigments colorés sur la figure Vous êtes quand même fort les gars quoi Et comme je l'ai dit tout à l'heure On se maquille avec ses mains et ses pinceaux pas avec son imparité génital. Donc concernant ces deux inquiétudes, voilà ce que j'ai à répondre. Moi aussi, j'ai trouvais que des hommes qui se maquillaient, c'était bizarre. Mais parce qu'on m'avait conditionné à penser que le maquillage est un outil de séduction et de féminité. Donc la première fois que j'ai vu un homme maquillé, bah, j'étais perturbée aussi. Ce n'est qu'en les suivant sur les réseaux sociaux que je me suis rendu compte que c'était des personnes créatives et normales. Pourtant, je n'ai absolument aucune idée de leur orientation sexuelle ou romantique, et je n'ai même pas cherché à savoir, et qu'est-ce que j'en ai à foutre Parce que ce sont tout simplement des personnes qui vont poster un maquillage pour inspirer d'autres personnes, donner des idées ou tout simplement s'amuser. Et qui vont, je sais pas, après se retourner à leurs études, se confronter aux galères de la vie, commander une pizza... Euh commenter le dernier match de basket, mais on les attaque sur le fait qu'ils ne sont pas normaux et donc potentiellement homosexuels et, et parce qu'ils vont perdre leur virilité. Donc on est là sur une attaque injustifiée de la personne au lieu de la critique de son contenu. Les gens se maquillent car c'est une forme d'expression et de créativité. Ils l'utilisent pour rendre hommage à une série, à un film, à un jeu vidéo, une fête nationale, à un événement tragique ou tout simplement parce qu'ils aiment bien les combinaisons de couleurs. Et les hommes dans le maquillage c'est une très bonne chose pour abolir les gender roles qui peut être une solution pour abolir le sexisme et accepter qu'un homme qui se maquille c'est boycotter et détruire l'intégration injustifiée des domaines dans des genres comme le maquillage pour les filles, les jeux vidéo et le foot pour le garçon. Des genres et les domaines n'est que bénéfice ça permet de trouver plus de personnes qui auront les mêmes centres d'intérêt que les tiens. Si tu es un homme hétéro particulièrement passionné par le motocross et le foot, qui sont des domaines comme étant considérés comme particulièrement masculins, et eh bien si tout ce théâtre social n'existait pas, et eh bien tu pourrais trouver beaucoup plus facilement une partenaire qui aura les mêmes centres d'intérêt que les tiens. Des gens réels, le maquillage peut être une porte. Pour accepter la différence et la variété, l'abolition des pressions sociales et surtout la dépendance de chacun de sa propre image. Et c'est une excellente chose que tout le monde ressemble à ce qu'il a envie de ressembler. Qu'il y ait une diversité, pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Par exemple, moi je suis particulièrement séduite par les cheveux verts. Mais ça me ferait chier que tout le monde ait les cheveux verts Et ça ferait chier que je mette la pression sur tout le monde pour que tout le monde ait les cheveux verts Je suis bien contente qu'il y ait différentes couleurs de cheveux ou bien des gens dégarnis ou tout simplement même pas de cheveux. Surtout que le maquillage, comme les cheveux, comme le corps, comme le visage, comme les ongles, comme tout ce qui a un rapport avec l'apparence, tout ça ce sont des choses qui changent. C'est pour ça que se concentrer sur l'image de l'autre, c'est l'idée la plus superficielle jamais inculquée. Je vais vous donner un autre exemple. Allez sur la chaîne YouTube de n'importe qui, quelqu'un qui fait des vidéos depuis quelques années, entre 3 et 5 années. Si elle se montre, allez sur sa toute première vidéo, comme ça vous verrez qu'elle ne ressemble absolument plus à ce qu'elle est aujourd'hui. Et 3 à 5 années, je sais pas si vous vous rendez compte, mais sur une vie, c'est absolument rien. Nous sommes 7 milliards de personnes sur Terre. Et je suis sûre et certaine que dans tout ce tas, tu peux trouver tellement de personnes qui ressemblent à ce que tu veux. Tout le monde doit être dépendant de sa propre image et non de celle des autres. Pour en revenir au hashtag, j'ai repéré ben, des hommes qui pensaient que parce qu'ils se maquillaient, alors c'était un argument de séduction, vous savez, un peu comme la cuisine, qu'il fallait donc les applaudir. Alors ça m'est très personnel, mais je pense que vous êtes dans l'erreur la plus totale si vous vous maquillez dans un but de séduction, que vous soyez un homme ou une femme. Mais surtout, vous n'êtes pas une meilleure personne si vous portez du maquillage ou que vous n'en portez pas. Vous êtes une meilleure personne uniquement quand vous êtes passionné par quelque chose, que vous l'avez étudié, que vous vous êtes entraîné et que vous manifestez votre talent là-dessus. Et les filles, s'il vous plaît, arrêtez avec vous. Il se maquille mieux que moi ». On évolue tous dans un domaine quand on s'entraîne là-dedans. Ce n'est pas parce que vous avez un vagin que vous allez automatiquement avoir des compétences dans le maquillage dès la naissance, ça se travaille. Et si moi, je suis capable d'évoluer, alors vous aussi, et ce quel que soit le domaine que vous voulez exercer, que ce soit les études ou le sport, les sciences, la cuisine. J'ai vu aussi beaucoup de personnes qui disent que pour que tout aille mieux, il faut détruire le maquillage, faire en sorte que plus personne n'en utilise. C'est un raisonnement qui équivaut je trouve à dire que les jeux vidéo rendent violents. On est d'accord que c'est un raisonnement qui est complètement idiot, les jeux vidéo aujourd'hui c'est tellement plus... C'est un art, un divertissement, une culture, une source de créativité pour tant de personnes, limite... Un sport, un exercice mental Voici la solution que j'ai à vous proposer qui est d'une simplicité aberrante. Reconfigurer votre image du maquillage Il faut arrêter de considérer le maquillage comme étant un outil de beauté mais de créativité au même titre que la peinture ou le dessin. L'image que vous avez de la peinture, c'est celle d'un matériau pigmenté, coloré, que l'on travaille... Sur du papier. Et eh bien le maquillage c'est pareil, sauf que le support de travail c'est le visage ou le corps. Après avoir réalisé un maquillage, après avoir ouais. l'avoir pris en photo et le poster ou imprimé ou réalisé pour une occasion spéciale comme pour du cosplay ou même sortir dehors pour acheter votre pain avec, je sais pas. Ça va pas vous empêcher de vous intéresser à la géopolitique, au dernier tournoi de hockey ou à la reproduction d'un animal. Ce n'est pas aux hommes qui se maquillent d'essayer de changer. Non, il faut s'attaquer à la source du problème, c'est-à-dire l'image que vous avez du maquillage. L'image que nous avions du maquillage lorsque nous étions jeunes ou bien qu'on nous renvoyait dans des films, c'est, vous savez, la mère ou la femme qui enfilait son collier de perles et une dernière touche de Chanel avant une dernière touche de rouge à lèvres avant d'aller rejoindre l'homme de ses rêves. C'est ce qui fait qu'on a déjà tous très vite oublié que depuis l'antiquité, en fait, le maquillage a toujours été mis-sexe. Le problème de la société francophone, c'est qu'il n'y a absolument aucun influenceur homme alors qu'ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux. Parce que j'aurais beau vous dire tout ce que je vous dis, ben je reste une fille et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il faut toujours donner la parole aux premiers concernés. Et ce que je fais, ce n'est que vous relier ce que j'ai pu constater en termes de bénéfices sociaux durant tout le temps où je me suis intéressée au monde du maquillage. Voilà, je ne demande jamais ça, mais si la vidéo vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à la partager pour faire réfléchir d'autres personnes. Car c'est quand même un sujet qui est assez peu abordé. J'espère que la vidéo a été la plus complète possible. Euh, si vous avez des questions néanmoins, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous voulez suivre des make-up artistes masculins d'internet, parce que même avant même que ce soit des hommes ou des femmes, ce sont avant tout des artistes et des personnes créatives, eh bien je vous mettrai tous leurs liens euh, en barre d'infos, de leur Twitter, euh, YouTube, Instagram, des personnes que j'estime étant le plus intéressantes à suivre. Et je vous revois dans une prochaine vidéo et bonne journée à vous hey still the same Patrick Stamondack, just Patrick Starr. I'm still confident as a boy, and I will always be a boy. I'm no different, just with makeup. It was very, very, very difficult at first, but, I mean, we got through it and here I am.